Bonjour, je suis Rémi Bachelet, enseignant-chercheur bon, à l'école centrale Bachelet, de Lille, et je vous propose de vous former, de vous former, former, former mais, à la gestion de projet. Je rejette. Je Bonjour, je suis Rémi Bachelet, enseignant-chercheur à l'école centrale de Lille, et je vous propose de vous former à la gestion de projet.